Yeah. Another Beat ice yeah. La victoire est royale, c'est pourquoi On est à la du haut de malade mentale Moi je suis Will Grum, lui c'est Hannibal. On livre nos combats combat à la mémoire de Cadou Les vieux livres d'histoire que au gueule Les gros j'trips avec ses de trips Tu fais des mots contre trip Pendant qu'on mon t'es tripes Les robots, les avions, les zombies Pour cet affront, faut foutre Les devants en prise Putain de je jeu pas cher Vaut même pas son prix C'est même plus un cancer C'est une p'tamonie Ils sont pathétiques, j'envoie des pics, j'ai pas d'éthique Ils sont mythes, on est mythiques, on est que deux Ils ont une clique, on bulles dans or et eux en briques. Mais c'est eux les plus chéris, quest ce que tu croyais chéri Code Créateur Moi Surprenant, elle se fera Mais t'as rien vu, j'pourrais même kicker en chinois ah, t'as une... ah, quatre... encore t as, t as des conneries ou quoi euh ouais, c'est vrai que c'était un peu raciste. Ça se fait pas pour les gens de Lucky Landing. T'es juste un joueur potable, pioché une <pizzique> gonflable, Maman cri à tu pètes un câble, attention est palpable, C'est instable, attention derrière toi, t'as oublié ton cartable <rire> Coupe moi cette merde